Ah bien vu. Pour commander, évidemment, au complet, à ou à Ça dépend, c'est l'argentin préféré des Français, Omar d'Afonseca, votre serviteur, Benjamin D Aziba. Allez, c'est donc un match de groupe du FA Ligue des Champions qui nous attend, FC Copenhague, François Bayern. L'équipe à domicile doit faire oublier sa défaite au premier match. Dévance ses supporters, et va chercher à se racheter la première spectacle pétillant. position officielle de cette équipe. Une position assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1 enfin en verra bien tout ça ce sont que des numéros de téléphone. Kingsley Comat sur les ailes et pour finir il n'y aura qu'une seule pointe devant. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Oui c'est bien fait, il est passé. Et heureusement, là, le deuxième rideau défensif reprend le ballon. Avec une bonne protection dans le camp adverse. Et peut-être l'occasion de marquer. Alfonso Davis. Ah, il y a un bon pressing Il c'est intercepté là le meilleur qui perd le ballon Une parenthèse pour parler d'un crack Un joueur qui est maintenant performant au très haut niveau de... Regardez Très bon moment là La verveille. Quel but Ce Cidane est Mais quelle inspiration Qui surprend la défense. À bon centre, c'est déjà la moitié. Arrive là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Donc... Aider du ballon. Le ballon est sorti. 6 mètres d'intervention dans la surface. Lucas Fernandez. C'est récupéré par l'adversaire. Ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Le porteur est sous pression. Et c'est une remise en jeu de l'avenir. Oui, déposer des du ballon à la régulière. Un face-à-face -à, -face à négocier. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur son ballon au profondeur. Un corner bien je veux bien frapper à une tête qui passe assez loin du but le ballon est récupéré Et commande reçoit le ballon Oh attention à ce ballon et le face à face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Kimich, c'est parti. Ouais, il s'est bien récupéré, mais le danger n'est pas encore complètement écarté. Le tir de l'année La frappe contrée sans souci Il s'est bien défendu, sans faute. Il Coman sur le côté, il a du champ. Coman et non, sans danger. Finalement, se dire, attention, le ballon est offert aux adversaires. Intervention pour éloigner le danger. Bon, ça se sent encore bien là pour le Bayern. Ce corner, ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Très facile pour le gardien cette balle. Thomas Miller avec le ballon. Un eh ben, le récupéré sur cette bonne intervention. D'abri, il a de l'espace là dans le pouvoir. Attention, peut-être au Et cette tête ne donne rien et capté facilement. Terrible ce ballon, rendu directement aux adversaires. Ah, oh, c'est pas bon. Ah, il la perd de balle. Ça peut s'avérer très dangereux. Ouais, c'est contre les bonnes défenses. Comme un... Et but Et voilà le Bayer qui creuse l'écart. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Oh, il est passé, c'est bien fait. Oh, ça peut aller au but Et voilà, face à face, plutôt très bien négocié par le gardien. Il en est sur quasiment en canagne. C'est bien fait ça sa part. Le corner qui est célébré tombé l'occasion du but. Le public y croit à la remontada. à tirer tiré, c'est contré sans problème et c'est un nouveau corner à tirer et c'est au fond voilà le cup de dans cette rencontre Lucas Bus maintenant pour égaliser Il a tort de dire à comment remontrer ce bordel et c'est vrai qu'il est très bien cadré. Et pour finir, la conclusion de la tête, du début et à la fin, c'est une action mal. Très difficile celle-là, peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à la sans acute de difficulté, il y avait mieux à faire. Le ballon pour Kimich. Allez, ah, c'est bien défendu sans commettre de faute. Avec Kinsay Command. Frappe puissante juste à côté. J'évite ah, de, cette ah, -temps, de il a cette jouer, jouer bêtement. C'est une première mi-temps relativement intéressante avec un paille harmonique qui mène au score et qui reste encore perfectible dans certains domaines. Sans doute, les phases de possession doivent encore être améliorées. J'évite de Alors, jouer, jouer bêtement. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et la contre-attaque fait elle à la défense. Thomas Scuner dans la surface. Et la parade du gardien. Et la barre transversale renvoie cette frappe. L'attaque la adverse est finalement bien repoussée. Le montant qui tremble encore après que ce ballon soit venu au dessus. S'il rentrait, c'était le tournant du match. Et voilà, ça sort en touche. Lucas man. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Oui, la belle incursion là. Ah, les supporters attendent la fin. Ah Incroyable avec ce but! Quel mental! Pour remonter les deux buts d'écart! Quel gros spectacle! Oh, il... Un il est venu prendre le malheur. Pour que la défense s'exécute, regardez. Pour que finalement, le but le tourne à son Allez, mon gars, il va bouger le cul. Euh... Euh, Excuse-moi des expressions, mais il va bouger le derrière. Euh... Euh, les bar les barbares rois. ça fait ça euh, fait le ça fait de Paris contre Paris Real Paris Madrid au au au Santiago Bernabéu c'est pour Kingsley Coman. Ah, il peut avancer la Kingsley Coman dans le couloir. Saint-Johanier peut-être pour reprendre. Oui, c'est bien fait. C'est bien défendu. Coman, repique dans l'axe. Ballon récupéré dans le camp adverse. Gabri il y a ballon. Vers elle a mal capté sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Le ballon pour Mané. La défense est battue. Et le face à face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en la position et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait qu'il a frappe et est bien bondu. Le corner, ah, c'est dommage, il n'est pas assez levé, ce corner. Et voilà, donc l'arbitre. Dommage Dommage. Tout est bon dans son match, c'est une pression constante sur l'adversaire. Et voilà ce que ça veut dire, être ami avec la balle. C'est cette qualité à vouloir être au protagoniste, à défier ton adversaire, à produire des émotions, à vouloir se marier avec le risque. La remplisse de ce match avec ce ballon pour le Bayern Munich. Attention, voilà un bon duel. Allez ah donc, position dehors, je vais siffler. Ouais, bonne agressivité à la récupération. Ah oui, excellent ballon Oh ouais, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte après l'égalisation. C'est un buto mental pour reprendre l'avantage. Sur son maladie, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça y met ensuite tout l'espace pour le conclure. Et voilà la finition en force pour remporter son but contre le gardien de but. C'est vrai que le coup de ballon contre les filles, ça fait partie aussi de la joie de ça reprend à l'instant avec les Bavarois qui mettent à la marque l'événement, ça sera ce match de Ligue des Champions, le Bayern Munich affrontera l'Inter Milan. La coupe c'est un football particulier. Et attention, son ballon dangereux. Va nous taper sans problème. C'est repris par le Bayern. Le ballon est intercepté. Alphonse Davis sur le côté. Il a du champ. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problème. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. à Mazraoui. Et ce ballon est repris. Avec Paz oui. maintenant, ça peut-être peut pour reprendre. Oh oui, ce but, avec cette reprise de volée, il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. La mission est réussie, même si le placement du gardien n'est peut-être un peu aléatoire. C'est un gros de plus côté fermé, c'est un peu suspect. Tiens, Le ballon récupéré, et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Nabri a de l'espace là dans le couloir. Le ballon vers la surface de réparation, et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais n'y est pas tant c'est raté. Le ballon reste dangereux, La attention à la relance. Hey, L'option de la contre-attaque est possible. Ah non, finalement le, le ballon est perdu. Kim C'est sur le côté, il a du champ. Hey, il pensait réussir à doubler, mais peine parade du gardien. Bonne intervention de sa part, il était bien vigilant sur cette action. Les chiffres disent très bien ce qu'on voit, que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions avec une efficacité exemplaire. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Oh, il s'est bien servi. Ah, dommage, parce que ce ballon-là est gâché. C'est une occasion alors, et ça finit là, les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Ah, le principe qui permet de regagner le ballon. Le ballon pour Mané. Attention, Mané, là. Elle est bien tenté, bien essayé, mais c'est pour ah, bon, le gars. Ouais, bonne intervention, le ballon récupéré dans le camp adverse. Et le gardien s'illustre bien. Et le remplacement peut avoir lieu. Qui dit Je tire ce corner. Ah, la bonne tête, mais encore faut-il cadrer. Les fins dernières minutes maintenant de la rencontre. Oui, le bon geste défensif. Et sur l'aile, la il peut avancer. mais personne pour défendre à la tour de défense. Et c'est raté le triplé se fait attendre. Cela dit, il reste encore du temps pour signer ce hat et partir avec le ballon du match. Ça va venir, c'est certain. Franchement, euh, ça m'intrigue. Hey, ce ballon qui est perdu. Comme un, reçoit le ballon. C'est si joué au premier moment. Le ballon sur la transverse, à l'attention. C'est-à-dire un pas plus loin. Ça se joue vraiment à une affaire de centimètres, un peu trop vers l'extérieur du but. Okay. Et le face à face à venir Elle le ballon est récupéré Sur cette interception Dabri Et oui le duel est remporté Touche Ballon pour Mazraoui ah Et cette action s'arrête là Il y a un gros pressing, enfin, allez, voilà, la grosse opportunité, attention! Et c'est au fond quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match, une efficacité redoutable et un sens du but diabolique! Voilà son troisième but personnel du match, c'est quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans son kit de son personnel? C'est parfait! Match trois buts d'avance. Donc pour le Bayern Munich, Elle va bah, le récupérer sur cette bonne intervention. Et le contre est possible maintenant. Reçoit le ballon. Attention, personne pour défendre à la tombée de ce centre. Oh, la belle occasion, là, mais oui, c'est ce qu'il semblait. Bien en jeu. Oui, alors je veux signaler le départ de cette action, sans regret. Le Roi Salé. Ça 4 hyper beau beau. boule à boule à boule à sur Je veux dire chaos debout. Allez, ah, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. L'Héroïsan a un petit peu de liberté sur l'aile. Voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a marqué, c'est un peu de réussite. Ce qui a perdu de bien bouger les âmes dans les frappes. Ah. Cornéa. Oui, bon, essaie bien intercepté dans la surface de réparation. Thomas Puné dans la surface. Ah ce n'est pas fini. Penalty Corner de Kimmich. Attention, la défense à le ballon, mais il y a encore danger. Le ballon change de camp. Ah oh oui, la frappe. C'est sans difficulté. Et voilà, encore sur la trajectoire. 4 minutes minimum de temps additionnel. Ah il faut bien négocier ce ballon. Il peut frapper. Ouais, l'intervention vitale. C'est un ballon de contre à jouer. Ouais, bonne intervention le ballon. Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal. La contre-attaque, sur le football liberty. Regardez. On a l'impression que le terrain ponche tellement ça va vite là -dessus. Ensuite, pas de dribble. Et ici, une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des pieds. Le ce match, il n'y a pas de débat. Domination totale, le score est sans accès.